Bonjour, ici Serge Demoulin, nous sommes mercredi 23 mai 2018 et je vais faire une analyse de quelques marchés ce matin. Donc Nous avons ici devant nous le graphique mensuel de l'euro dollar, Donc cela fait plusieurs jours que l'euro le continue, continue de descendre. Donc Je vous avais parlé il y a quelques semaines des tentatives de cassure du haut du nuage Ishimoku ici, vous voyez tentative qui, est, qui a été chaque fois avortée et le marché s'est résolu à repartir à la baisse. Et euh, nous voyons cette grosse bougie mensuelle, vous voyez la bougie rouge ici qui arrive sur le bas du nuage, bas nu, du nuage qui peut constituer une, euh, un support donc une résistance à la baisse du marché et être bloqué à ce niveau-là mais euh, on voit qu'on est quand même dans une tendance baissière assez forte donc il n'est pas exclu que le marché euh, casse euh, ce niveau et peut-être aille beaucoup plus bas. Donc on voit ici l'indicateur SDI qui montre qu'on est, qu est rouge jusqu'en weekly et on voit également donc l'indicateur RSI et l'indicateur stochastique qui sont dans une tendance baissière. Donc si on regarde en weekly eh bien on voit ici que le marché arrive sur le plus haut du nuage Ishimoku donc euh, ça constitue une résistance. Il y a déjà eu euh, hier et avant-hier donc des, des à-coups dans cette baisse ici qu'on voit sur les unités de temps plus faibles mais euh, ce niveau ici euh, donc du haut du nuage Ishimoku, Nuage Ishimoku qui était haussier suite à la forte hausse qu'on a eu ici, euh, ce, ce nuage ici peut constituer un support sur lequel le marché peut euh, réagir d'autant plus qu'on a un stochastique ici qui est euh, assez bas en weekly. Donc nous sommes mercredi ici, il faudra voir dans, dans les 2-3 prochains jours donc d'ici vendredi ce qui va se passer il peut y avoir encore des, des réactions assez fortes, assez violentes donc entre aujourd'hui, demain ça peut se passer très rapidement. Donc ce matin nous avions une, une news moyenne donc de niveau moyen sur l'euro le, sur dollar à 9h30-10h30 donc il y a eu des réactions assez rapides donc si on va voir sur les unités de temps plus petites. Vous voyez donc on a eu des réactions assez fortes ce matin donc il faut toujours bien surveiller les news avant de vous positionner et essayer de profiter de ces mouvements et si vous êtes déjà dans un trade et que vous avez un mouvement comme ça qui part contre votre position, coupez rapidement ou ne mettez pas un stop loss trop loin. Donc vous voyez il y a eu des mouvements assez importants ce matin, donc Il fallait en profiter, vous voyez ici sur le 5 minutes on a eu d'abord une première baisse avec une réaction et puis au moment de la news donc à 9h30 on a eu cette baisse assez importante et par rapport à l'ouverture des marchés on a quand même fait un mouvement de l'ordre de 80 pips donc c'est quand même pas mal pour euh, une journée de trading euh, comme, comme aujourd'hui. Donc est-ce qu'il va y avoir encore euh, une réaction et peut-être une correction euh, assez importante pour revenir peut-être sur ce niveau-là C'est à surveiller à moins que le marché vraiment ne continue de baisser mais 80 pips sur une journée sur l'euro dollar c'est déjà pas mal. Donc euh, étudiez bien les indicateurs à court terme et prenez euh, vos bénéfices à court terme donc sur l'euro-dollar quand vous avez des, des mouvements comme ça des journées comme aujourd'hui donc si on regarde euh, le dax et eh bien le dax on a également ce matin un très fort mouvement à la baisse donc là aussi si vous tradez les indices si vous tradez le dax en particulier il faut être très réactif pour pouvoir profiter de mouvements euh, comme celui-là donc on a on est passé donc d'un mouvement haussier, on voit ici en H1 on voit une très nette cassure ici du nuage Ishimoku et le marché qui a plongé donc euh, ça fait un mouvement assez important et quand vous êtes dans ce type de mouvement évidemment il faut en profiter. Donc euh, si on regarde le DAX et eh bien on voit là aussi en H4, vous voyez le, le DAX qui arrive ici sur euh, le nuage Ishimoku, vous voyez tout l'intérêt d'utiliser euh, l'indicateur Ishimoku. Si vous ne connaissez pas bien cet indicateur eh bien vous avez une formation euh, parmi mes formations qui traite uniquement de l'indicateur Ishimoku et si vous voulez apprendre à utiliser à la fois les autres indicateurs que j'utilise dans ma méthode de scalping et eh bien vous pouvez également euh, vous inscrire à ma formation scalping. Donc la combinaison des deux vous donne une manière très puissante euh, d'arriver à tirer parti euh, des marchés quel que soit le marché vous voyez que ça fonctionne très bien sur les indices également. Donc euh, nous avons ce matin en H4 donc une très grosse bougie ici, un très gros mouvement euh, qui va peut-être être avorté ici sur le nuage ou bien il va peut-être également descendre sur le bas de, du nuage Ishimoku ici donc à surveiller. Et prenez toujours euh, vos trades, au moins partiellement euh, vos gains sur vos trades quand vous avez euh, déjà des mouvements comme celui-ci assez importants. Donc n'attendez pas de reperdre vos gains parce qu'il peut y avoir des réactions très rapides comme vous le voyez. Alors euh, donc si on regarde euh, le Dow Jones et eh bien là également nous avons donc un mouvement à la baisse ce matin, donc euh, vous voyez en H4 ici, bougie assez forte et là le Dow est déjà rentré dans le nuage Ishimoku, va peut-être aller jusqu'au bas de ce nuage-là, vous voyez qu'on a un RSI et un stochastique assez bas. Donc il peut y avoir des réactions dans le nuage ou au bas du nuage, donc à surveiller mais vous voyez qu'on a ce matin des mouvements assez importants. Donc le pétrole et eh bien le pétrole je vous en ai parlé euh, donc il, y a, il y a déjà quelques jours et euh, pétrole qui est dans un mouvement haussier euh, il est toujours actuellement à peu près à 71, presque 72 dollars le baril donc euh, ça fait cher à la pompe. Là on a une, une réaction, donc, vous voyez les bougies une heure ici, on a une réaction à la baisse mais euh, ça n'exclut pas qu'il puisse repartir à la hausse malgré tout puisqu'on voit ici euh, très nettement qu'on est dans un mouvement haussier. Donc il se peut qu'il continue à monter et comme je vous avais montré sur, la, sur le mensuel. Donc on a ici un nuage Ishimoku qui est cassé et si euh, le pétrole monte jusqu'à 106 et eh bien ce sera assez catastrophique pour le prix euh, de l'essence et du diesel à la pompe. Donc euh, voyons sur le Nasdaq maintenant, donc le Nasdaq, même chose que les, les autres indices ce matin donc gros mouvement à la baisse sur les indices. Donc euh, tous les indices qui sont à la baisse, ici on a euh, donc le Nasdaq qui a cassé carrément le nuage Ishimoku, il a cassé les plus bas précédents donc euh, on arrive ici sur une position qui lui laisse le champ libre pour euh, baisser encore mais on a quand même des indicateurs fort bas euh, sur au niveau du stochastique donc on peut avoir des réactions. Donc euh, privilégiez les trades à court terme, prenez vos bénéfices, vous vous repositionnez, si vous êtes dans le mauvais sens qu'il y a une réaction du marché vous sortez rapidement. Et on termine par le par le CAC 40. Donc CAC 40, même chose que les autres indices, on a une forte baisse ce matin et on arrive donc sur un niveau ici qui peut provoquer une réaction. Vous voyez le RSI ici, le stochastique ici, donc on peut avoir une réaction à l'approche du nuage Ishimoku ici. Donc vous voyez par rapport à la hausse de ces derniers jours aujourd'hui on a une grosse bougie baissière. Donc euh, il faut pouvoir profiter de ces mouvements, ce sont des journées comme ça qui peuvent euh, faire exploser vos gains donc euh, il faut en profiter, Surveillez bien. Il peut y avoir des réactions donc, euh, dans le courant de la journée, une correction assez forte, euh, essayez d'en profiter mais privilégiez toujours malgré tout la tendance. Mais sachez que ce n'est pas au bout d'une tendance qu'il faut commencer à rentrer dans, dans le marché, il faut attendre donc que les indicateurs vous donnent des bonnes positions et pour cela chercher des points d'entrée donc sur le court terme, surveillez bien, profitez également des, des corrections des marchés et soyez prudent, ayez une méthode efficace Sortez rapidement de votre trades et profitez des mouvements euh, puissants quand ils le sont comme ils le sont aujourd'hui sur, sur les marchés. Donc on peut avoir des corrections importantes aujourd'hui après des mouvements comme ça. Donc soyez attentifs et essayez de, de toujours suivre la tendance des marchés. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, euh, qu'elle vous aidera à prendre des gros bénéfices sur les marchés. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en. Abonnez-vous ainsi vous recevrez le, le plus rapidement possible euh, mais un avertissement sur la publication de mes vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir.